Deux livres qui ont changé ma vie. Dans cette vidéo, je vais te partager deux livres que j'ai eu à lire et qui ont littéralement transformé mon mindset et qui m'ont permis justement de passer à un autre niveau dans mon business, que ce soit en immobilier ou même sur Internet. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir justement quels sont les livres qui m'ont inspiré et qui, je suis sûr, t'inspireront également, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas le petit pouce bleu, ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car justement tu sauras comment changer ton mindset grâce notamment à des livres inspirants qui m'ont inspiré et qui ont inspiré bon nombre d'investisseurs et entrepreneurs à atteindre des résultats tout simplement fulgurants. Cette vidéo, on se retrouve une fois de plus à Douala au Cameroun. Donc, je suis venu passer du bon temps avec la famille. Donc là, tu vois, il y a ma soeur, mes nièces, et il y a ma mère opulente là-bas. Et je suis également avec mon équipe, dont Emmanuel derrière la caméra, qui nous tourne du très bon contenu depuis maintenant plusieurs mois. Et je pense que tu as vu le changement par rapport aux précédentes vidéos. Là, c'est un autre niveau. Alors, on va justement parler de livres inspirants. Moi, j'y ai vraiment, je dirais même trois livres. Trois livres déjà qui ont, si tu veux, shifté mon mindset. Le premier livre, je pense que tout le monde le connaît. Et c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dessus. C'est tout simplement le livre, les livres, on va dire, de Robert Kiyosaki. Donc, si tu ne connais pas Robert Kiyosaki, c'est un formateur, coach, entrepreneur, notamment dans le domaine de l'immobilier. C'est entre guillemets le gourou de l'indépendance financière. Et c'est en lisant ces livres que j'ai commencé en tout cas à me pencher vers, euh, par rapport à, à l'investissement immobilier. Il y a bien évidemment le livre « Père riche, père pauvre ». Il y a également le livre, le cadran du cash flow, qui pour moi également a eu un fort impact car ça m'a appris un peu comment bien gérer mes finances personnelles en tant que salarié, en tant que travailleur autonome, en tant qu'entrepreneur, puis en tant qu'investisseur. Car il existe quatre cadrans dans lesquels toi également tu te situes. Et par rapport à ta situation, il existe une roadmap à suivre pour pouvoir atteindre la liberté financière. Il y a également un livre qui s'appelle The Second Chance, la seconde chance. C'est un livre qui remet en question en fait tout ce système qui nous a été appris depuis maintenant notre tendre enfance et qui nous dit qu'en fait... ben le système dans lequel on vit, c'est un gros mensonge en fait. C'est un gros mensonge car euh, je pense qu'il existe des stratégies que moi j'ai pu exploiter qui m'ont permis de devenir libre financièrement mais malheureusement ces stratégies-là sont connues par très peu de personnes. Et la plupart des personnes se disent dans la normalité, se disent que voilà, euh, la, la vie doit être comme ci, comme ça, alors que c'est absolument faux. Le deuxième livre également qui a eu un fort impact sur moi et je pense que vraiment ça m'a un peu bousculé, c'est le livre de d'un de, de mes mentors qui s'appelle Luc Poirier. Et le livre s'appelle Voir grand. Comme son nom l'indique, ce livre te pousse à voir les choses en grand. Te pousse à avoir des rêves inimaginables en fait. Et c'est vraiment un livre qui m'a inspiré. Et franchement, je remercie beaucoup Luc. Je ne sais pas s'il si regarde cette vidéo, mais en tout cas, j'ai prévu de l'inviter sur cette chaîne. Car son livre m'a permis justement d'arriver au Canada, sachant que j'arrivais en tant qu'immigrant. Euh, voilà, tu changes d'environnement tu, tu sors vraiment de ta zone de confort J'aurais très bien pu rester en France à l'époque Et me dire que voilà, je reste Sur mon boulot euh, en, en cabinet de conseil Bien payé, etc. J'évolue Là, j'ai tout, tout laissé et je suis parti à l'aventure, à l'autre bout du monde ça, Et ça m'a fait peur hein. Mais lorsque j'ai lu ce livre là je me suis dit En fait, il n'y a pas de limite Et c'est un, une opportunité pour moi de recommencer une nouvelle vie Et de, comment dire Et de devenir et de créer la personne que j'ai envie d'être finalement, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de sûr de soi, quelqu'un qui a de l'impact, quelqu'un qui a des résultats de haute performance et quelqu'un qui aide également bon nombre de personnes à atteindre leurs objectifs. Et c'est ce livre vraiment qui m'a permis de me dire, ok, aujourd'hui, enfin je, je parle au moment où j'arrive au Canada, aujourd'hui je vais entamer entre guillemets ma conquête du Canada sur le web, c'est-à-dire devenir l'un des top influenceurs sur le web concernant le mindset de l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier. Et ça n'a pas, pas loupé car je pense qu'on est l'une des plus grosses plateformes, en tout cas en Canada francophone, à traiter de ces sujets-là, surtout par rapport à l'investissement immobilier. Et honnêtement, moi, celui, je t'invite à le lire et je t'invite également à voir les choses en grand. N'aie pas peur de dire que tu veux être le numéro un dans ton domaine. N'aie pas peur de dire que tu es le meilleur dans ton domaine. N'aie pas peur de dire que tu vas avoir des résultats au-delà de ce que tu as prévu. Car c'est ça justement qui va te permettre de dépasser tes limites. Car... Si tu arrives à te convaincre d'être, si, con, si tu arrives à te convaincre que tu es la personne, que tu as envie d'être, dès à présent, ça te permet déjà de shifter ton mindset et d'agir de la sorte. Moi, il y a longtemps, je faisais des affirmations, je disais que je suis le meilleur dans mon domaine, je vais accompagner des milliers de personnes, je vais donner des conférences en ligne auprès de milliers de personnes. C'est sûr qu'au début, je n'y croyais pas trop parce que je me disais, ok, je suis qui pour, je suis qui pour justement faire cela et à force de répétition, à force de conviction, j'ai pu, sans même le savoir, implémenter des choses qui m'ont mené vers ces objectifs-là. Si tu vas taper nos noms dans les news, tu verras ben, pas mal d'informations à ce sujet. Le troisième livre, en tout cas le troisième auteur qui m'a beaucoup impacté, c'est MJ Demarco, de Millionnaire Fastlane, l'autoroute du millionnaire. Et ce livre-là, honnêtement, je me rappelle très bien quand je l'ai lu, j'étais en République dominicaine sur la plage. Et ce livre m'a vraiment bouleversé dans le sens où ça m'a montré qu'il est possible d'atteindre ses objectifs très rapidement. Dans le livre, il te dit que tu peux devenir millionnaire en seulement 5 ans via des stratégies telles que le marketing en ligne, le business en ligne et aussi l'investissement immobilier. Il t'explique les leviers qui fonctionnent et qui ont fonctionné et qui vont fonctionner pour bon nombre de personnes. Et également, c'est quelqu'un qui... Te permet aussi de comment dire d'être humble parce que lui-même il a été humble à l'époque lorsqu'il était jeune il a rencontré quelqu'un qui roulant en lamborghini contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire en francophonie c'est à dire d'insulter les personnes qui sont peut-être jeunes et qui roulent dans une belle voiture tout de suite on va les associer par exemple à des dealers de drogue à des personnes qui n'ont pas forcément fait les choses bien tu vois euh... Lui par contre, il a eu l'humilité d'aller voir cette personne-là en lui disant, hé, hey, franchement, ta voiture, elle est superbe. Euh, je pense, je ne sais pas si c'était lui ou c'est quelqu'un qui lui a poser cette question, mais bref, c'est juste pour te dire que la mentalité, elle est haute. Il est allé voir cette personne en disant, à cette personne, franchement, ta voiture, elle est bien, dis-moi comment tu as fait. Dis-moi comment tu as fait pour avoir ce type de voiture-là. Et c'est là justement que ben, l'entrepreneur en question, au volant de la voiture, lui a expliqué, que voilà comment tu peux faire pour avoir ce type de résultat. Et c'est un peu ce qu'il faut faire aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes sont dans la critique, dans, dans, comment dire, dans, dans le bavardage, comme on dit. Au lieu même de se rapprocher de personnes qui ont eu le résultat voulu et de demander à ces personnes-là comment elles ont fait, qu'est-ce que ces personnes font à la place et qu'elles commencent à s'insulter. Dire que ah ouais, c'est faux ou faire des suppositions, des on-dit et inventer des histoires qui n'ont ni que ni tête par rapport à cette personne-là. Moi, j'ai également eu, été victime de ça parce que bon, vu que je suis pas mal sur Internet, des fois, euh, voilà, les gens vont dire que oui, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est un arnaqueur, etc. Voilà, aujourd'hui, entre guillemets, c'est pas que j'ai plus rien à prouver, mais c'est que j'estime que bon, je suis assez transparent par rapport à mes résultats, notamment lors de la masterclass. Je montre certains chiffres qui vont sûrement te rassurer par rapport à tout ce qu'on dit euh, de manière générale par rapport à l'investissement voilà, et à l'entrepreneuriat. Et c'est exactement ça. Le deuxième livre également qui m'a euh, beaucoup impacté de ce même auteur, c'est Unscripted. Ça, c'est un livre très violent. Et je te conseille de lire le premier avant de lire celui-là parce que, euh, un peu comme The Second Chance de Robert Kiyosaki, c'est un livre qui te explique que, bah, en fait, on se fait avoir depuis le début. On se fait avoir depuis le début par ce système. Dès qu'on démarre nos études, on nous formate à être des exécutants, on nous formate à être des salariés. Et on nous formate, entre guillemets, c'est ça, à être dans l'opérationnel. Tu vois on va nous évaluer par rapport à des notes. On va nous donner des numéros. Tu vois On va nous dire que si tu n'es pas bon dans telle matière, il faut que tu laisses ton domaine d'expertise afin de pouvoir travailler sur les matières dans lesquelles tu n'es pas bon pour avoir un niveau moyen. Et quand tu es moyen, tu ne progresses pas en fait. Vaut mieux être bon dans un ou deux domaines et laisser les domaines dans lesquels tu n'es pas bon pour les déléguer à d'autres personnes afin de devenir expert dans un, dans un ou deux, voire trois domaines maximum. Ce n'est pas la peine d'être bon ou moyen partout. Parce que si tu es multitâche, si tu, sais, si tu gères un peu, si tu gères pas mal de choses, les choses ne vont pas avancer. Et c'est un peu ce que moi j'avais à l'époque, c'est que j'essayais d'être bon dans tous les domaines. J'ai fait dropshipping, e-commerce, trading, immobilier, business en ligne, etc., industrie. Et finalement, je n'avançais pas. C'est lorsque j'ai laissé certaines tâches, lorsque j'ai laissé certains projets, ou même je gagnais de l'argent, et que je me suis concentré sur deux vecteurs, l'immobilier et le business en ligne, c'est à ce moment-là que mes résultats ont commencé à tout simplement exploser. Et deuxième chose également qui mentionne dans le livre, j'essaie de m'en rappeler parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu d'ailleurs, il faudrait que je le relise, c'est tout simplement que ben finalement les riches, entre guillemets, c'est eux qui fixent leurs règles, c'est eux qui paient le moins d'impôts, c'est eux qui prennent certaines décisions, c'est eux qui ont de l'influence en fait. Et également, lorsque tu es euh, salarié classe moyenne, c'est finalement cette classe-là qui subit le plus parce que c'est elle qui n'a pas la connaissance qu'on est riche entre guillemets. C'est elle qui ne sait pas comment optimiser sa fiscalité. C'est elle qui ne sait pas comment augmenter les revenus. Et c'est elle qui est dépendante d'un système sans même savoir que euh, c'est un système qui ne fonctionne pas. Et dans ce livre-là, il te fait, il te fait te... en fait, il t'ouvre les yeux, il t'ouvre l'esprit en te disant, moi, quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, waouh, ça fait euh, 25 ans qu'on me ment en fait. 25 ans qu'on me ment. Et honnêtement, voilà, je t'invite à, à, à lire ce livre là et tu m'en donneras des nouvelles. Sûrement, je ferai une vidéo là-dessus. Il faudrait que je le relise car j'ai Les livres qui m'ont impacté comme ça, j'essaie de les lire au moins une fois par an. Afin justement de me. de comment dire, de me, de me ressourcer. Un livre comme les livres de Robert Kiyosaki, c'est des livres que je lis une fois par an. Même de millionnaire face, je les lis une fois par an car plus tu évolues, plus tu. plus tu perçois les choses autrement. Et d'une année à l'autre, je peux te dire que mais en fait, je n'ai pas lu le livre de la même manière l'année précédente. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé. Dis-moi également quels sont les livres qui ont impacté ta vie et qui t'ont permis justement potentiellement de progresser. Et ça me fera un plaisir d'échanger. Je pourrais faire une série de vidéos plus longues par rapport aux livres qui m'ont inspiré. Et euh, voilà, n'oublie pas de t'inscrire à la prochaine masterclass. Tu as le lien juste en dessous. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur. À très bientôt. Ciao